Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment connecter un nom de domaine avec un serveur web. Ouais. Si vous avez acheté un nom de domaine dans une compagnie qui est différente de la compagnie qui vous fournit euh, l'hébergement, il est possible que vous ayez besoin de faire une configuration pour être en mesure de connecter euh, votre nom de domaine avec votre serveur web. Ouais. Nous allons voir les deux principales étapes euh, que vous pouvez utiliser pour être en mesure d'établir la connexion. Donc là, je vais vous présenter mon écran et nous allons continuer. Je suppose que j'ai acheté par exemple mon nom de domaine chez Donc ça, c'est un, un nom de domaine qui est hébergé chez Godaddy. Et que je souhaiterais par exemple ajouter ce nom de domaine-ci à mon serveur web qui est hébergé ailleurs. Allez dans votre compte de Godaddy et de rechercher. Bon, moi, je vais rechercher mes produits. Et ensuite, je vais euh, rechercher le nom de domaine que je veux, que j'aimerais connecter. Donc là, dans, là, je suis dans la même temps ma liste des noms de domaine. Et par exemple, mon nom de domaine que j'aimerais connecter, c'est euh, procibeweb.net. Et je vais rechercher tout simplement ce qu'on appelle généralement DNX. Donc, il sera question de cliquer sur la gestion des DNX et d'ajouter l'adresse IP du serveur, euh, du serveur web. Donc, dans ce cas, par exemple, c'est ce qu'on appelle le e-record. Donc, il faudrait que je vienne ici, j'ai fait la modification et j'ai cherche l'adresse IP du serveur web euh, qui héberge mes données. Euh, ça, c'est la première possibilité. Donc, ça veut dire que si, par exemple, mon adresse IP, c'est 1, 2, 7, 0, n'importe quoi, il faudrait que je puisse récupérer cette adresse IP que je vais ajouter à ce niveau. Et je vais cliquer sur sauver Ça devrait prendre euh, quelques minutes pour se propager. Et si ça ne si ça prend pas quelques minutes, vous pouvez attendre 24 heures au maximum pour être en mesure d'utiliser votre nom de domaine. La deuxième possibilité, ce serait d'utiliser ce qu'on appelle le, le name server. Donc, il faudrait tout simplement récupérer, récupérer le name server de votre serveur web et venir dans la configuration de votre nom de domaine et faire le changement à ce niveau. Donc, d'habitude, si vous avez euh, un serveur web partagé, il est possible que la compagnie avec laquelle vous faites affaire est un c'est ce qu'on appelle le name server. Il faudrait tout simplement récupérer cette information et l'ajouter dans la configuration de votre nom de domaine pour être en mesure de pointer le nom de domaine vers le serveur web. Donc, et ça c'est vraiment les deux possibilités que moi j'ai en tête. C'est aussi possible que vous fassiez affaire avec des compagnies qui, une compagnie différente de Godaddy par exemple, il faudrait tout simplement vous renseigner chez cette compagnie quel est le name server ou bien euh, l'adresse IP du serveur afin que vous puissiez l'utiliser pour faire la configuration. Donc, voilà vraiment les deux approches que vous pouvez utiliser pour connecter votre nom de domaine avec votre serveur web.